ou quoi, tranquille ou quoi, Waouh, ouais, ouais, ouais tranquille alors là je viens de tomber sur une photo qui prouve, ça y est là on n'a pas besoin d'avoir les experts de Miami ou les experts de Manhattan, là ça y est la scène de crime, elle est là, elle est devant vous vous voyez, c'est officiel l'être humain de tous les êtres vivants qu'il y a sur la planète c'est l'être humain le plus malade mental le plus fou, tu peux pas me dire qu'un être vivant est capable de faire ça hein Tu es supporter d'une équipe tu vas carrément te tatouer tout le torse aux couleurs d'un maillot le maillot, il va changer l'année prochaine. Tu vas être démodé. T'as pas pensé à ça? Hein? Non, mais là, c'est grave. Donc, toi, tu t'es tatoué le maillot intégral sur tout ton torse? Tu veux quoi? Que les joueurs, ils viennent, ils enlèvent ta peau et qu'ils mettent ça sur leur peau. Comme ça, ils peuvent courir avec sur le terrain. Tu veux devenir un maillot? Tu veux devenir un équipement? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir un protège-tibia? Tu vas devenir des chaussettes? C'est quoi ça? Hein? Non, mais là, toi, t'es vraiment malade mental. Tu vois, et en plus, là, les dirigeants du club, quand ils ont vu ta photo... Ils ont dit, voilà, ça c'est génial, on va prendre cette photo, on va la mettre sur nos réseaux sociaux, comme ça, euh, il va être content. En plus, euh, voilà, il a fait son tatouage, ça a dû lui coûter je ne sais pas combien. Nous, on n'a rien à lui donner, mais bon, si ça peut inciter d'autres euh, à le faire, bah c'est pas mal. En tout cas, nous, ça lui fait une belle promo, une belle publicité. On va pouvoir vendre encore plus de maillots, alors que l'année prochaine, le maillot il va changer. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas changer de tatouage Hein Non mais imbécile non, mais toi, là, tu supportes une équipe, mais ça va trop loin. On supporte pas une équipe comme ça, quand tu supportes une équipe. Hein? Tu dis, ouais, allez, ouais, c'est les meilleurs, ouais, ils sont trop forts. Voilà, tu fais des petits trucs comme ça, mais tu vas pas te tatouer le corps au nom du club. Qu'est-ce que le club, il en a à foutre de toi Tu crois que le club, il te veut sur le terrain hein Tu, tu penses qu'ils veulent de toi sur le terrain Pourquoi tu es dans les tribunes Parce que tu es nul au foot. Tu n'as pas réussi le foot donc, tu es dans les tribunes et tu supportes. Voilà. Donc, commence pas à croire que tu peux avoir une incidence ou quoi sur le club. Toi, tout ce qui concerne le club, c'est les finances. Tu vois ce que je veux dire Si tu veux devenir un pilier du stade aussi, bah, je sais pas, organise-toi. Tu te tatoues en béton et puis voilà, tu vas t'allonger à côté du stade. Ou bien même si tu veux, on peut même te changer. On te met en pelouse. Comme ça, les joueurs, ils vont pouvoir te marcher dessus et tu vas être fier. Hein tu vas être fier là. Tu veux devenir un tapis ou je sais pas quoi Hein Non mais oh, on va où Donc lui, il a vendu, il a... normalement, tu... les gens ils vendent leurs âmes au diable, lui il a vendu son âme à un club. Non mais c'est n'importe quoi ça. Ah oh, mais toi tu été es, es, es un bambin, mais non, on supporte pas une équipe comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. On supporte pas comme ça et je veux et je veux voir personne et me dire euh, ouais non mais écoute, c'est pas le seul, je sais pas quoi, je veux pas savoir. On fait pas des tatouages comme ça, intégral, avec un maillot en plus, qui est d'actualité qui peut changer chaque année. Imbécile